T'as fini Quoi Quoi Je te demande si t'as bien tout terminé avec ton truc dans la bouche là. C'est un cure-d'eau. Ouais, merci, je vois, ouais. Et bah t'arrêtes pourquoi Ça te dérange À ton avis Bah. Ah, mais t'es con ou quoi Si tu demandes d'arrêter, c'est que ça me dérange Bah ouais, mais. Tout te dérange. Euh... Tu fais quoi là Bah. Ramasse ton truc c'est un cure-dent. Ouais, bah, ramasse-le. Putain mais arrête Tu vois, tout en merde Touche pas On peut pas mettre un peu de musique Non Non Trop tard. Euh, hyper intéressant. Tiens, passe-moi la flotte. T'as soif Putain, elle est obligatoire cette question là Tiens, Denis. savoir ce qui te fait marrer là tu te souviens de Lily Lily Bah ouais Lily la petite brune la ouais, ouais non mais je sais très bien qui est Lily Bah, pourquoi tu me poses la question parce que je vois pas pourquoi tu me parles d'elle là maintenant c'est parce que je pensais à un truc oh putain qu'est ce que tu vas encore ressortir là tu sais pas ce qu'elle m'a dit une fois non ah, ça va te faire marrer hein Ah. Ah oui elle m'a dit comme ça, j'ai jamais vu la mer. Tu te rends compte Bah non. Bah ouais, forcément. Tu l'as vu la mer, toi. Putain, tu veux vraiment qu'on continue cette conversation-là Attention Putain Putain, oh. mais c'était quoi Je me suis planté le cure-dent -dans, dans la cuisse. Mais putain, mais c'était quoi Un panda. Un panda Bah ouais, les ours et Non mais c'est ce que c'est qu'un panda. C'est juste ce que c'était pas possible. Bah c'est pourtant ce que j'ai vu. Hein. Il manquait plus que ça. C'est quoi Bah, devine J'imagine que t'as fait des économies sur le chloroforme. Ah non. Regarde, je te l'ai dit, il était périmé ton truc. Ouais, bah, il faut lui remettre une couche. On est réveillés mais, mais, mais enfin, que me voulez-vous Nous Rien. On fait ce qu'on nous demande, c'est tout. É Écoutez, je pense que vous faites une malencontreuse erreur sur la personne. Et... Vous êtes bien professeur. Bah oui, en biologie moléculaire, bah, on mais... On s'est pas trompé. Hein, Olive Et où t'es passé, là je Cherche le panda Pardon Qu'est-ce que cherche votre ami euh, Un panda. Ben, dites à votre ami que le panda est une espèce très protégée. Et qu'à moins de se rendre dans un zoo, on en croise que très rarement. Ouais, alors C'est pas mon ami, c'est mon frère. Et je lui ai déjà dit pour le panda, mais quand il a un truc dans la tête. Edith Pourriez-vous m'extraire de ce nid à bactéries J'ai le dos tout courbaturé Et qu'est-ce que tu fais là Là, il y a des traces. Tu joues les trappeurs maintenant Je sais ce que j'ai vu. Hein. Ouais, comme le mois dernier, ouais. quand t'as croisé Amy Winehouse au Rancho, c'est ça elle lui ressemblait vachement. Hein. Ouais, ouais, ouais. Avec 20 kilos de plus et en rousse. Et alors Et alors Bah rien. Allez, viens endormir le prof. Hé hey Oh Ah, je vous assure que c'est un affreux malentendu. Je... Ouais, la ferme. Allez, vas-y, rendormir. le Non, non, attendez, attendez. On peut peut-être arranger. Je, je suis un de Claudie. Ma famille, elle, elle possède une jolie fortune et... Comment que t'as dit là Ma famille elle, elle, elle a l'argent non, non, non, ton blaze. Mon blaze Ton nom Ah, mon patronyme. Euh, Charles Claudie. Tu déconnes Ah, euh, J'oserais pas en pareilles circonstances. Ouais, ah, pas faux, hein. Ouais. Viens avec moi, toi. Allez, là. Alors, tu m'expliques Il ressemblait vachement à un mec de la photo. Ouais, à 30 cm près. Les yeux bleus en moins, ouais. Allez, passe-moi cette putain de photo, là. <rire> J'aimerais bien, mais tu connais la procédure. Ah putain, tu l'as balancé si, si je puis... Prends toi ta gueule. Pas de preuve. Euh, pas de keuf, ouais. Bah ouais. Je connais la chanson, ouais. On fait comment pour savoir, maintenant T'as des papiers Des papiers. D'identité Bah non. Pour cela, il est fallu me kidnapper avec ma veste. On fait quoi, maintenant On a le buter que c'est pas une brillante idée Ta gueule Bon, je vais... Tu la fermes Oui, oui Olive, Olive, sérieusement, tu, tu veux le buter Bah ouais, ça me dérange pas Tu veux le buter Bah... C'est pas une bonne idée, ça Bah... Pff. En fait, faut que de vouloir buter tout le monde pour couvrir tes erreurs, parce que des erreurs, t'en fais tellement... T'en fais tellement que ça va finir en hécatombe, là Bah ouais, mais... Bah non, c'est pas une bonne idée, non Comment t'expliquer ça plus tu tues, plus on nous recherche. Tu comprends ça Ok, on le bute pas, mais on en fait quoi du coup Si je puis, vous suggérer. TA, Ta gueule. GUEULE Allez, viens avec moi, là. Bon, alors, souviens-toi, putain, Olive, souviens-toi Regarde, son menton, là, ok Plutôt saillant, arrondi. Allez, putain, concentre-toi, de... bordel Ferme les yeux, <rire> ferme les yeux. Tu la vois, la photo, là Ouais, je la vois, ouais. ouais. Ok. Bon, alors les oreilles, hein. ces petites oreilles, là. Grandes, petites, euh, collées, décollées. Sans lobe, il était... Putain, mais ouvre les yeux, bordel, qu'est-ce que ah. tu fous, là Les oreilles, euh, plus petites, plus grandes. Le lobe, euh, je vois pas, je sais pas. Ok, ok, ok. Bon, alors les cheveux, Le les cheveux, hein regarde les cheveux, la couleur, l'implantation. Euh. Tu visualises ou pas non. Aïe Putain. Putain, viens avec moi. Putain, mais t'as quoi dans la gueule Du yaourt Pardon, Denis. Pardon, tu fais chier, Olive. On fait quoi, Denis On fait quoi D'abord, réfléchis. Enfin, je réfléchis. Ça va, Denis ben non, ça va pas, non. Je me suis pété le pied, là. Qu'est-ce qu'on va faire, Denis Qu'est-ce qu'on va faire Tu vas me dégager ce mec du coffre. Il va faire un peu de marche, ça lui fera du bien. Ok. De toute façon, il a pas vu nos visages. Mmh. Et Olive Ouais Ta cagoule. Oh. <rire> Vous pouvez y aller, hein. Mais, Mais détache-le du con. Ah oui Putain, non ah. C'est pas grave, Denis. Ah, tu fais chier, Olive. T'inquiète, Denis, je vais le cacher. Tony, c'est bon, je l'ai caché. Kevin Kevin Patron Sors mon matériel de peinture Tu le mets dehors, à côté de la piscine Il pleut dehors, patron Il pleut Mais il y a dix minutes, il faisait un temps magnifique C'est la marée Putain de microclimat de mon cul Il peut plus ici qu'à Biarritz Allez, bref Peu importe, fais pas chier, sors-moi le matériel Oui, patron Il fait froid ou pas Ça s'est rafraîchi un peu, ouais. Ah non Putain Bah qu'elle dort pas dans slip Merde Et hey Olive, ouais. à partir de maintenant là, tu me laisses gérer et tu la fermes. D'accord Denis. Non mais vraiment. Oui. Ah fout moi la paix hein. Et vraiment t'écrase. Ok Denis. Salut Kevin. Salut les gars. À l'entrée, il vous attend. les gars Ah denis allez on s'assoit décidément je suis pas persuadé par ma peinture je fais mieux les bêtes non euh, non non c'est très joli ouais c'est joli à ah, vous trouver ouais Ouais, ouais, ouais. Ouais, peut-être. Tu t'es blessé, donné de Ah, deux fois rien. Je me suis juste tordu la cheville en sortant de la voiture tout à l'heure. <rire> Vous voulez boire un truc Non, ça va aller, merci. Ah, moi je veux ça bien. Ça va aller, merci. Alors, notre affaire Alors, on a eu quelques complications. Ou oh, attends là. Des complications Ça va juste dire qu'on n'a pas terminé la mission, c'est tout. Qu'est-ce qu'il a, là, ton frangin Bah, bah il a qu'il faut qu'il arrête les kebabs. Qu'est-ce qu'il y a T'as encore un bout de bidoche coincé Bah, ouais. Il veut un cure-dent Non, il va faire ça, non. Pour le type, c'est ennuyeux. L'horloge tourne, Denis. On y retourne ce soir. On va te le ramener. Le truc, c'est que... Euh, on n'a plus la photo. On l'a paumé. Quoi Mais qu'est-ce que vous en avez foutu Vous êtes vraiment des branques. Si je vous passe une photo... C'est pas pour la partout dans la ville On fait pas de la com, les gars C'est une regrettable erreur. Une regrettable erreur Une regrettable erreur Mais c'est une putain de grosse connerie, ouais Non mais t'as raison, Jean-Pat. Denis Mon petit Denis On se connaît depuis quand Euh. Une trentaine d'années, je dirais. Oh ça fait longtemps ferme. Denis... T'as toute ma confiance. Tu le sais. On en a vécu quand même des choses ensemble. Tiens, t'es même le parrain de ma fille. Et ça c'est pas rien. Alors, faut que je te mette en garde. Ce type, faut me le ramener vivant et vite. Je sais pas ce qu'ils attendent de lui, mais je peux t'assurer qu'ils sont bien nerveux là-haut. Non mais t'inquiète, on va rectifier le tir. Je sais. Kevin, patron, apporte-moi le dossier, Denis. Tout de suite. Ah, maintenant que je la regarde ici, euh, finalement, je la trouve pas si mal que ça, ma peinture. C'est une histoire de perspective, hein. Peut-être que j'ai un don. T'imagines Je me suis mis à peindre après la mort de Macha. Et regarde ce que j'arrive à faire maintenant. Ouais, ouais, ça, ça a son style. Exactement, c'est ça, c'est le mot juste. Exactement ce que cherche un style. Moi, j'aime bien le fouet. Le fouet Euh... Ouais, il est beau. À gauche Ouais C'est un poireau. Ah bah laisse tomber, il n'y connaît rien. Voilà, patron.